Je suis Patrick Chambon, l'auteur d'un livre qui paraît aux éditions RS en novembre 2016 et qui s'appelle « Lacan au banquet de Platon ». Alors j'insiste un peu sur le « haut euh, » haut avec un accent circonflexe euh, puisque c'est vraiment l'hommage rendu euh, par Lacan au texte, au texte mythique euh, du banquet de Platon. Alors c'est une sorte de bande dessinée, euh, je dis une sorte parce que ça ne relève pas purement de l'espace de la bande dessinée au sens un petit peu narratif, du déroulement narratif d'une bande dessinée. Moi, j'ai plutôt conçu ça comme un, une mise en scène, euh, le metteur en scène euh, de, de la performance de Lacan au centre d'un amphithéâtre, comme ça. Donc, euh, quand le, le, le livre est ouvert, euh, c'est toujours euh, le, le, le dessin a été travaillé toujours une page en vis-à-vis -vis de l'autre parce que justement Lacan est dans un amphithéâtre pour rappeler effectivement celui celui euh, de l'amphithéâtre grec. Il est dans un amphithéâtre qui me sert aussi beaucoup à, à jouer sur le topographiquement sur le sur le, le discours de Lacan, en écho au discours de Lacan, et cet amphithéâtre forme aussi bien des espèces de, de nouages que de lasso, que de, de torsions, que de rubans qui à la fois enserrent ou excluent le public. Alors le public qui est justement nombreux et, et où je me représente, parce que en fait, donc la, la, la difficulté, c'est qu'il y a... Un, sorte de tressage de trois commentaires. Il y a le premier commentaire que forme Socrate dans le banquet de, de Platon, le, le commentaire sur justement bah, le, le sujet du banquet, c'est qu'est-ce que l'amour hein Chacun des, des convives va essayer d'en dire quelque chose, donc c'est là le, le sujet du banquet, et puis tout d enfin, à la fin, Socrate va clore ça par euh, une une espèce de, de coup de force euh, euh, analytique, dirait Lacan, puisqu'il va faire une espèce d'interprétation. Donc par-dessus euh, ce, ce texte, il y a le commentaire que fait Lacan, le commentaire assez magnifique sur justement l'amour, et Lacan dit de lui-même qu'il est assez savant pour en faire un commentaire, assez savant en amour. Donc il y a ce commentaire de Lacan qui, justement, va essayer de, de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'objet de l'amour, peut-être en psychanalyse ou en philosophie ou d'un point de vue plus, plus général, plus poétique, dirons Et puis moi, je suis donc dans le, je me suis représenté dans les bordures de l'amphithéâtre. Je dis dans les bordures parce qu'effectivement, j'occupe souvent une place marginale ou un point de vue comme ça de côté. Et tout le travail a été pour moi de, de faire de cette marge quelque chose d'assez central, puisque euh, je suis en, en écho avec tout ce que va dire Lacan, euh, euh, à faire venir des interlocuteurs comme Oscar Wilde, ou des euh, penseurs LGBT comme David Alperine ou Didier Riband ou Michel Foucault, ou Roland Barthes. Pardon, beaucoup d'amour aussi dans ces fragments. Euh, donc, euh, je fais venir comme ça des, des idées, des images. Je suis là à dessiner, je place un peu mon, mon lecteur ou mon regardeur euh, au-dessus de mon épaule euh, en lui montrant un petit peu comment. Euh, Comment procède un peu une, une interprétation sur les textes que, que, comme ça qui est de l'ordre un petit peu de la représentation et de l'image d'un travail de, de figuration euh, du, du texte de Lacan et, et avec justement une volonté un petit peu de clarification par l'image donc c'est vraiment un travail pour moi qui me paraît euh, il me paraissait important de, de mettre en image quelque chose qui est toujours un petit peu de l'ordre du lisible et du de la lecture et du commentaire studieux comme ça le, les yeux dans le livre. Donc là, essayer de mettre en scène visuellement euh, le cheminement de la pensée, et celle de Lacan, qui est quand même une, une pensée assez fascinante et et assez dérivante comme ça, euh, dragante, et euh, donc mettre en scène un petit peu, comme le dira lui, Lacan lui-même, euh, l'analyse d'un sujet qui est Socrate, euh, et d'un espace qui est l'espace de l'amour. Euh, donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans cette espèce de topographie qui est cette euh, bande dessinée euh, sur le banquet de Platon euh, dans le commentaire de Lacan.